La colonne d'air pour chanter, à quoi ça sert Qu'est-ce que c'est On va en parler tout de suite. Je vais te donner mon avis sur la question et je vais t'expliquer ce que je pense que cela peut être car il euh, n'y a pas de vérité absolue, tu le sais dans le champ. Mais voilà, je vais te donner mon avis sur la question. Alors, euh, juste avant de démarrer, euh, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu recevras euh, des notifications si tu cliques bien sur la petite cloche. Euh, toutes les semaines, il y a trois nouvelles vidéos qui sortent, des astuces, des conseils pour t'aider à bien chanter et à développer ta voix. Donc, ce serait dommage de passer à côté. C'est complètement gratuit et tu rejoindras ainsi la communauté des plus de 15 000 chanteuses et chanteurs qui suivent mes vidéos chaque semaine. Alors, la colonne d'air, euh, très honnêtement, moi quand on me parlait de ça, j'ai jamais trop compris ce que c'était. Euh, c'était quelque chose d'assez abstrait, donc je sais, c'est une image. Puis on me disait, mais la colonne d'air, la colonne d'air, Antoine, tu casses ta colonne d'air, ça va pas du tout. Et alors, quand je, que je demandais des explications, on me disait, alors c'était une prof de musique à l'école, et puis euh, elle me disait, mais oui, mais tu comprends parce que ta colonne d'air, il faut pas la casser, sinon le, le son il, il sort pas. Alors, euh, cette histoire de colonne d'air, ça m'a toujours intrigué et, euh, et euh, j'ai essayé de creuser, de me dire mais c'est quoi cette colonne d'air Et pour m'apercevoir que finalement euh, quand on chante, l'air euh, prend un virage à 90 degrés et ça c'est obligé. Et on va le voir tout de suite sur euh, l'image que, que tu vois s'afficher euh, ici sur l'écran. C'est que euh, le l'air en fait, qui est euh, dans tes poumons. Donc, ok, il va sortir euh, là euh, par la trachée et euh, il va rencontrer tes cordes vocales. Bon, ok, jusqu'à là, il était en ligne droite. Mais ensuite, tes cordes vocales vont générer un son et là, il va arriver ici, il va venir taper contre euh, ton palais. Et là, il va bien falloir prendre un virage à 90 degrés. Pour euh, sortir à, à l'air libre, d'accord Parce que notre corps est ainsi fait que le son et l'air eh ben, vont faire un virage à 90 degrés. Donc, cette histoire de colonne d'air bien droite, c'est un petit peu euh, abstrait finalement et je suis d'accord que ce n'est qu'une image, mais il faut bien faire attention quand on enseigne euh, le chant, c'est que les images ne, passent, ne parlent pas forcément à tout le monde. Donc, si la personne euh, comprend pas ce que vous voulez dire à travers la colonne d'air et moi je vais vous dire ce que j'en comprends euh, après, mais euh, si la personne ne comprend pas ça... Changer d'image, utiliser autre chose, ça ne sert à rien de vous accrocher à cette image de foutu colonne d'air euh, parce que euh, euh, enfin voilà, ça ne sert à rien, ça ne va pas aider la personne. Alors, je vais te donner mon avis et je vais t'expliquer euh, quelle est ma compréhension moi, de cette histoire de colonne d'air. Juste avant, si tu as des amis qui te parlent tout le temps de cela, euh, des accros de la colonne d'air, eh partage-leur cette vidéo. ça leur permettra peut-être d'éclaircir les idées par rapport à cela et de les aider à mieux chanter. Alors, pour moi, quand on parle de colonne d'air, de respecter sa colonne d'air, pour moi, c'est plutôt qu'on veut dire de se tenir droit. C'est-à-dire qu'on va chercher un alignement ici euh, de la tête avec la nuque euh, et euh, le dos pour éviter de se retrouver à, à chanter euh, comme ça ou à chanter tout tordu ou avec la tête très en arrière comme ça, ce qui va te, te cambrer. On sait que la posture est assez importante, alors pas nécessairement juste pour la position, mais plutôt pour les tensions qu'elle peut euh, générer. Et Tu sais que quand on chante, eh bien, ce qu'on souhaite c'est chasser au maximum les tensions parce que les tensions vont euh tôt ou tard, se répercuter sur, euh, sur ta, ta zone laryngée ici. Et euh, ça va te, te bouleverser tes résonances, ça va empêcher euh, d'avoir un flux d'air libre, ça va t'empêcher euh, d'avoir un larynx bien mobile. C'est pour ça qu'on va vraiment chercher à, à chasser toutes ces tensions. Et euh, ce n'est pas tellement l'histoire de la, de, de la position. Voilà, c'est ça, ça qu'il faut bien comprendre. Donc, ce qui se passe, c'est que si tu chantes et que tu es tout, euh, tout tordu quand tu chantes, euh, c'est un phénomène d'équivalence motrice. L'équivalence motrice c'est quoi C'est si par exemple je, je me tords la cheville, j'ai mal à une cheville, mon corps naturellement va répartir le poids sur ma jambe la plus forte. Parce qu'il sait que cette jambe-là est, est, est fragile ou ne, ne fonctionne pas bien. Si par exemple tu as une carie, tu as mal à une dent, euh, naturellement ta langue elle va rabattre les aliments de l'autre côté pour t'éviter de mâcher de ce côté-là. Ça c'est quelque chose qui se fait tout naturellement et c'est pour ça aussi que des fois quand on a mal au dos, on se retrouve à avoir mal à un muscle de l'autre côté parce qu'il va compenser en fait ce mal de dos. C'est ce qui peut très bien se passer si tu n'es pas euh, suffisamment euh, droit quand tu chantes euh, et c'est peut-être qu'on t'invite à faire quand on dit attention, tu casses ta colonne d'air, c'est simplement à te dire redresse-toi. Euh, euh, donc, si, si, si tu es euh, tout tordu, ton corps va chercher à compenser cette position pour qu'elle soit euh, la moins inconfortable possible. Et c'est là où peut-être tu vas te mettre à recruter au niveau des muscles, euh, des, des tensions parasites qui peuvent te gêner dans ton champ. Alors, on n'est pas tout à fait égaux par rapport à cela parce qu'il y a une différence entre les débutants et les chanteuses et les chanteurs plus avancés. Pourquoi Parce que le débutant, on va essayer de lui donner une position idéale. D'où cette consigne d'essayer de se tenir droit, de ne pas avoir la cage qui s'effondre ou les épaules qui tombent euh, ou la, la, la nuque toute tordue. Euh, parce qu'on a vraiment besoin de construire des sensations d'une production vocale idéal. Maintenant, les chanteuses et les chanteurs qui sont plus avancés, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Leur corps sait comment réagir pour chanter correctement et ils peuvent se permettre de se mettre dans des postures un petit peu plus complexes. Euh, je te donne par exemple les chanteuses qui dansent euh, quand elles chantent par exemple. Elles vont prendre des positions, des attitudes qui ne sont pas euh, toutes droites et elles ne seront pas forcément dans la position idéale pour chanter. Simplement, elles n'en ont plus besoin parce qu'elles ont tellement bien travailler euh, les muscles qui, qui doivent leur servir à bien chanter qu'elles ne vont plus avoir besoin euh, de se tenir vraiment euh, très très droite. et Elles vont en tout cas pouvoir gérer une position euh, différente euh, que la position euh, debout bien alignée pour chanter. Euh, je te donne un autre exemple dans la comédie musicale, euh, où tu peux te retrouver pendu à 3 mètres du sol sur un trapèze pour chanter, <rire> tu peux te retrouver te retrouver euh, accroché à un décor. Pense par exemple euh, en France au bossu de Notre-Dame où Garou devait chanter avec une, une prothèse de dos là euh, pour, pour avoir une bosse et il devait chanter tout courbé, et euh, voilà, ça faisait partie de son rôle et il fallait bien qu'il puisse gérer ça. Mais ça, ça s'adresse plutôt aux chanteuses et chanteurs plus avancés qui ont déjà à la base développé euh, une bonne technique vocale. Donc, si tu es débutant, je t'invite à, à bien. De tenir droit quand tu chantes et c'est peut-être ça qu'on qu cherche à t'expliquer quand on dit de ne pas casser la colonne d'air c'est en fait d'avoir une sorte d'alignement de, de, de, euh, comme si tu chantais euh, contre un mur par exemple et euh, si tu veux qu'on qu qu travaille ensemble qu'on aille un peu plus loin dans la technique vocale ben je te propose de t'envoyer gracieusement pendant 30 jours des cours de chant ce sont des vidéos que j'ai filmées dans mon studio avec mon piano je suis avec toi je fais les exercices avec toi je te les les explique avant et ça, bien, tu peux recevoir, recevoir ça dans ta boîte mail en laissant tout simplement juste ton prénom, pas besoin d'en mettre plus, et ton adresse mail. Pour cela, il faut que tu cliques sur le lien ici qui apparaît dans la description ou sur la petite vignette sur le côté. Moi, je te dis à très bientôt. On se retrouve très rapidement dans ces cours que je t'offre. Ça me fait plaisir pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt. Ciao!